Salut les gars, mon nom est JP bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui on est à remplir 47, je vais vous montrer un petit itinéraire en collaboration avec Québec Vélo de Montagne. Donc je vais aller vous montrer comment vous vous dirigez dans le réseau pour aller faire la belle brute, la camasute et la queue de castor, ça va être super le fun. Si vous appréciez le contenu, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner. Donc la première étape, ça va être de prendre notre petite familiale ici et on va aller monter la montée de l'air. Par la suite, on va arriver dans une espèce de, de hub à la montée de lait. On va aller faire la montée de la soif. C'est une montée qui va vous prendre environ 45 minutes. On va prendre la montée de la soif juste ici. Une fois qu'on est en haut de la montée de lait. on arrive au petit hub ici, qui vous donne accès à la Paleo Legend sur la gauche, la Haute Valkyrie sur la gauche. Et... Merci. Non, on, va on va avoir la camasseutraille à droite. Si vous voulez sauver une petite partie de cet itinéraire, vous allez faire tout de suite la camasseutraille sur la droite. On va être de retour ici dans la vidéo dans à peu près 8 minutes. Alors, on est en haut de la montée de la soif. C'est le point le plus haut de notre épopée. On va aller faire la Belzébrut, qui est une piste bleue. Je vous annonce qu'il y a des options experts, donc noires. Euh, cette option-là, on l'appelle la brute. Je vais vous montrer chacune des sections expertes. Il y a à peu près 3 ou 4 petits spots dans la piste. Mais sachez que chacun de ces obstacles-là peut être évité par une voie de contournement, qui est une option bleue. Mais c'est une piste qui s'adresse quand même aux intermédiaires, alors on ne roulera pas en fou. On est quand même samedi à 11h le matin, il y a énormément de monde. Donc, hop! Yes! Donc, on va descendre du coude sur notre gauche. On a le tout nouveau chalet, juste ici. Alors, je vais vous montrer la vue. Je prends une minute pour vous montrer la vue qui est magnifique. Wow. Voilà. Alors Alors. Belle zébrut. Oh, on a un nouveau début. Donc je ne l'ai pas fait cette année encore. J'avais passé par l'option euh, du début de l'année qui passait juste à côté du pont. Et là, le mirador qu'on vient de croiser aussi, donc sur la gauche notre option intermédiaire, sur la droite l'option experte, la brute, donc ça va être une slab qui se roule, qui ne droppe pas, mais qui vous donne beaucoup de vitesse, <rire> la fin ça la pire. bouge pas, allez, ça ici, on la roule, hop, on lève un peu juste pour être sûr, hop, et on est parti dans notre Belle-Zébrut. Je crois que j'ai impressionné les gars. Ils ne s'attendaient pas à quelqu'un là, Fast blind comme ça. Yes! Allô, allô! Yes! Ça va? D'autres fans, bonjour! Avec le beau petit panorama sur la gauche. Belle petite place pour prendre des selfies et des photos Instagram. Oh, ils ont refait le début. Oh, une option experte que j'ai jamais faite. De... Attends, mon gars. Ah, c'est une slab à monter. Nice. Cool. Une autre de plus. On revient dans l'intermédiaire. C'est ça, elle était fermée euh, ce printemps pour des travaux. Je viens de voir pourquoi. Ça fait que la belle zébrute est magnifique en passant. Ça va être une option un petit peu plus avancée que la Camus trail Parce qu'on peut avoir plus de vitesse. Hop! Une slab ici à droite. Hop! Spit est fatigué. Spit a fait les Nelson hier. Oh, wow! That's nice. On a des belles options pour gaper quand on a un petit peu de vitesse et d'imagination. Option intermédiaire à droite. Option expert à gauche. Ah. Tellement de belles pistes. Ça, ici, on n'a pas beaucoup de monde dedans. Ça va bien, je que juste du monde juste ici. Donc on fait attention. Option intermédiaire à gauche, option experte à droite. Yes! Yes! Oui, il doit faire attention. Ça ici, on ressort ici. Yes! Alors, on monte sur les slabs. Fait qu'ici on a beaucoup de parents avec les enfants qui viennent la rouler. Parce qu'elle peut être la fun pour tout le monde. On a des beaux doubles, des belles petites options plus avancées pour les papas ou les mamans. Mais un peu se rouleau complet pour les enfants. Donc si votre, votre petit, votre petite commence à avoir un petit peu de pâte, ou si vous voulez vous le monter avec une, une, une espèce de corde, vous pouvez l'amener faire la belle zébubut. Et eux vont tout simplement rouler les options intermédiaires, tandis que papa et maman peuvent faire les options plus avancées. On continue notre chemin. Ah, elle est super belle. Terre est bien tapé. C'est ici. Option intermédiaire à gauche, option experte à droite, juste ici. Hop L'option intermédiaire nous évite ce euh, petit saut en North Shore là, qui nous fait arriver sur une bonne slab. Sinon, on pouvez juste rouler la slab en passant. Obligé de dropper le pont North Shore. On continue dans la magnifique baisse Là, on a un premier palier de descente de fait. Donc, option intermédiaire à droite, option experte à gauche. Et mon collègue s'élance. <laughs> yes. Ah, oui, monsieur, salut. <laughs> <laughs> oh. oh, oh. Bon, ben. Beau save. <rire> option de perte à gauche, option de la à droite. Notez que maintenant elle se roule avant de se droppait. On continue à gauche. Ok! Yes! Donc, on va prendre cette option ici à gauche qui nous rajoute un petit peu de kilométrage dans la belle brute Oui, pas trop. Ça ici. Merci. C'est ici presque la fin. On fait attention en sortant. Alors, on tombe ici dans la reconstituée. On va prendre à droite, comme ça ici. Qu'est-ce que je vous montre ici? C'est un chemin d'accès qu'on peut utiliser pour avoir accès à d'autres pistes. Si on prenait l'option courte, de la belle vie on arrivait juste ici donc on continue le chemin pour quelques mètres encore et la personne à gauche on prend ce petit sentier là qui s'appelle la backdoor de la camastral alors c'est ici <rire> Donc, on a fini de monter. Backdoor. Presque terminé. Alors, sur notre droite, c'est la montée de la soif. Nous autres, ce qu'on fait. La camasse est sur la gauche. Comme ça, ici. Donc, ceux, petit peu plus tôt dans la vidéo, qui auront voulu couper toute la montée de la soif, c'est ici qu'on se rejoint. Je vais vous montrer une des pistes les plus appréciées dans Pierre 47, la Kamasu Talel. Alors, oh, avec le nouveau artwork, nice. Donc, selon Pierre 47, la Kamasu Trail est une flowy technique qui va vous donner un bon potentiel de vitesse. On va voir quelques obstacles de roches, mais qui est très accessible à tous. Donc, on roule un petit peu sur des roches, on va voir quelques obstacles de roches qu'on peut sauter. Mais c'est une version un petit peu plus facile de la Belzébrut, et plus courte aussi, que je vous ai montré un peu plus tôt dans cette vidéo. très belle piste pour se réchauffer le matin. Crème... T'as pas mal avec les enfants de roulaient rouler quand même pas pire. Je pensais déjà les avoir croisés. Alors... Allez, voilà. Tout est correct? Yes. Merci beaucoup. Aucune presse. Alors... On fait attention aux plus jeunes, évidemment. Je pense qu'on a eu un petit dévertage contrôlé de la part du premier en bas. C'était fatigué. On continue notre chemin. On a un petit peu plus de la moitié de fait. Donc, la camasutraille va vous donner deux options à la fin. On va avoir l'option de la roche sur la droite. Et une option un peu plus euh, facile, disons, sur la gauche. L'option de la roche nous amène dans une espèce de cuvette avec euh, le guidon qui passe assez proche du côté de la roche. Sentier modifié, donc. Hop. Oh, pas trop. C'est ici. C'est la première fois que je l'ai fait cette année. Ah oh, wow, est rapide. Ça. La fameuse roche. Ouh. Donc les guidons 780 mm passent. Les guidons 800 risquent d'à côté. Ah oh, wow. Très beau tapis de l'équipe d'Empire 47. Oh, un petit rock garden. Ça me dit rien ça. Ça fait que ça, c'était l'option experte. C'est votre option intermédiaire. Je vous invite à continuer sur la gauche. Yes. Et elle vient rejoindre juste ici. Ah, oh, il n'y a pas de troupe. Merci. Faire attention pour ne pas avoir de petits accidents. Et à la fin de notre Kamasutrail, Bonjour. on va aller faire une petite piste tout juste 100 mètres vers ici. La queue de castor. On a des gens on faire attention. Alors, la queue de castor. Encore une fois, on fait attention aux gens qui commencent aux enfants. Je la ferai pas trop rapidement. Fait que j'ai une petite puce en avant. Fait que, belle petite piste familiale. J'ai fait euh, commencer ma copine ici, puis elle avait bien aimé ça. Fait que rien de... Rien de très fou. Oh, merci. Fait qu'on a déjà pas mal descendu notre dénivelé. On va avoir une petite montée à faire ici. Et un peu plus de descente. <rire> fait que... Quand je la fais, il y a moins de monde que ça. Mais vous voyez, c'est une piste très très familiale. Fait que si vous voulez commencer... Je sais que les enfants pouvaient faire peut-être pire pète, que de castor. C'est vraiment les, les belles pistes pour les enfants. Pour les débutants, pour les intermédiaires. Et puis en 47 sont connus pour être, euh, disons, de la place pour la famille. Le stationnement est plein, plein, plein, plein de familles. Mais tu sais, c'est les pistes qui viennent rouler. Donc, on ne met pas de pression sur les jeunes, très important. On met pas de pression euh, sur les jambes, les blondes qui commencent. Tout le monde a son apprentissage à faire. Ça fait que là, on est samedi à 11h le matin. <rire> C'est pas mal le moment qu'il va avoir le plus de gens. Donc, on y va tranquillement pour faire cette petite boucle-là. Mais en général, il y, y a un petit peu moins de monde en dehors des heures de gros trafic. Alors, on fait attention ici. On a une petite section qui est partagée avec la Huron. Yes! Vas-y, vas-y! <rire> Machine! Comment? Machine! Non. Yes! <rire> 10 sur 10! <rire> fait que c'est ça, on a une petite section aussi d'à peu près 50 pieds qui croise avec la euro. Je faire attention là, en remontant. Fait que évidemment, qu'est-ce que je vous montre comme itinéraire? C'est juste un... une idée de base. Vous pouvez un petit peu regarder sur la carte. Euh, Quelle trail pourrait être intéressante à rajouter euh, dans ce chemin-là. On arrive la Florentide, qui était juste ici en arrière de nous autres. Ça pourrait être une bonne option à rajouter. Donc présentement, on revient tranquillement dans notre familiale. Et on va terminer avec la jump line. Sinon, je peux vous euh, suggérer la petite Florentide comme je vous disais. Ou juste en haut, on va avoir des pistes euh, bleues qui vont être la kérosène la Nanaimo et la Super S. Donc c'est une petite option euh, qu'on peut faire au lieu des jump lines et qui arrive euh, juste à côté de la magnifique pump track. Ah. Ça ici ah. Alors Excusez, j'ai pas le bon flot. <rire> oh, on a un nouveau, nouveau drop à gauche. Qu'on va aller voir dans un instant. Si vous voulez voir ça, je vous invite à aller sur Instagram. Waouh. <rire> bon, c'est trop en blonde aussi. Avec les jump lines, excusez, je suis fatigué! Et c'est la fin de notre itinéraire. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode en collaboration avec Québec Tour de Montagne. Des fois, si vous avez d'autres idées, tout juste ici, en Pierre 47, on a quelques-unes.